Je pense qu'il faut changer le filtre là. Oh là là là là. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Bon, Aujourd'hui, on est à Toulouse pour la jam. Et bon, on est un peu à la bourre, mais on, a, on est passé devant euh, dans le spot et il y a déjà plein de monde qui est là. Ouais, y a du, du coup, oh, ça va ouais. être bien stylé. Ouais. Salut, ça va ça, ça va, va quoi, Ça, ça va, mec Putain, bon ça va bon. Yo, yo, yo Il oh, y a tellement de monde, ça, ça va Oh la digestion J'ai enquillé un hein, sandwich trop vite là, j'ai du mal. En fait, je bouge avec, j'ai l'impression d'être enceinte en fait, c'est terrible. Là, Romain il vient. Il va vous montrer. Moi j'ai rien, j'ai plus rien à dire. Allez, Attends c'est Oh bah oui, bah oui. Oui. c'est quoi le projet là Side press, ça là, comme ça et euh, side press. C'est juste la fente là, c'est mal foutu. Hein. Ils ont mal géré. Hein. Ils ont mis genre deux murs, ils ont essayé de les coller, mais les gars, ça marche pas. Ouais, ça marche crâle, pas. Hein. Le pied, il se colle dedans, c'est fini. Wouuuuu! Yeah oh! Quelle saut! Magnifique! Je pensais qu'il allait jamais s'arrêter. Incroyable! Il a ouais, mais non, incroyable. Est... Il est rebondi comme une petite balle. Là, on a fait quelques près ouais. au sol et Jérémy, ai il... il vise comme un dieu en tout. Fait. Je pense, J pense que, euh... que je vais le faire. Et est il... Il, va le... il a dit qu'il allait le faire avant moi. Le setup, il est parfait. Il est déterre. En fait, et... on a compté 9 pieds. Parce que le saut, il fait 9 pieds, on a fait ça sur le sol. Et ça passe bien, du coup, il faut se faire confiance. Ah, le pire c'est sûr, on va le faire les trois. Allez,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 Lilo Ruel et je sais pas je l'ai vu je me dis oui mais il y a un side à faire là <rire> <Je vais> juste <rire> assez un peu ouais, comme ça déjà bon, comme ça c'est beau Voilà c'est bon Je sais pas Lilou Lilou je sais pas ce qu'elle a pris avant la session mais elle est beaucoup trop confiante <rire> là En cacahuète là. Là on a trouvé un chabra avec mes frérots sauf qu'il y a un problème, oh, regarde s'il te plaît. Là on dirait qu'il y a rien. Wow. Les gars, problème les des gars, amour, les, les problème des gars, vous avez oublié de fixer là. Ils, <rire> ils ont oublié des, des boulons là, <rire> il y a un problème. Toulouse s'est fait des pas en Lego en fait, ils, fait. Ça, ils ont assemblé voilà. des murs euh, en deux pieds. Mais oui les gars ça va le faire, allez, on enlève les poupelles et ça part en chabra. Allez c'est parti les gars, faut Oh oui, oh oui mec, oh la spéciale, oh le sucre il a... Tirage au sort, on va gagner une paire de holo donc Je vais poser une question. Celle qui répond le plus vite et qui dit bonne réponse évidemment, il gagne direct la paire de holo. J'espère que vous êtes prêts, j'espère que vous avez bien regardé les vidéos. Parce que ça va être une question par rapport à ça. Quelle est la première personne à nous avoir hébergé en trip Ouais il est choué. J'ai il le nom J'ai plus le nom mais j'ai. Il a hésité, oh, tu leur envoies un mail et il t'envoie une paire gratuite. Ouais, merci c'est quoi ce bordel Let's go Big up René, si tu regardes encore les vidéos on t'embrasse On tient vraiment à remercier Holo qui vont nous suivre pendant tout le tour de France Et on va pouvoir faire gagner des paires à toutes les jams En vrai c'est des bonnes paires de chaussures qui accrochent bien Quand tu fais du parcours, du freerunning, c'est vraiment les meilleures paires Et moi je vous les conseille personnellement et puis si vous en voulez une, venez à la jam. Les vibes comme ça de jam, vraiment c'est trop cool parce qu'on rencontre des gens et il se passe trop de trucs Oh Oh, oh, j'aimerais avoir cette vie sur la pleine lune et les étoiles de la nuit. Mon ami, pour l'instant, que de l'orage et de la pluie. La mi-femme en seul appui, j'ai balancé mes rêves comme une pièce dans le puits, à ton avis. Ça m'énerve, on ne y'a pas, il n'y a pas de Il <rire> <rire> <rire> est trop, trop chaud! C'est éclaté, mais merci beaucoup. Bon bon es Est-ce que est la Ouizi dormirait pas chez Lilou Ruel ce soir? C'est vrai? Mais non, non. c'est un peu cher. On en au prochain spot, c'est parti Là il y a un petit bras, juste ici, et euh, c'est une sortie de garage Et je crois que c'est la fin de la journée, mais j'ai quand même envie de faire des choses Donc euh, on va faire des petites prêts, et ça va peut-être partir, Inch'Allah Wouhou yes Yes Mais qu'est-ce qui se passe avec les fruits là Mais je vois rien putain Merde <rire> Oh je vais me les couper Je vais être chauve Ça va partir en. Vous étonnez pas si un jour je passe une photo et je suis chauve <rire> Oh ah Tu vas l'avoir Tu vas l'avoir <rire> Oh bah ben. Oh, oui. allez, allez. On va chez, chez mademoiselle Ruel faire un stand dans la piscine. Oh, let's go! Y a rien de mieux après une job. On est dans Instagram okay. là. On est dans Instagram, on est rentré dans le téléphone et on se retrouve ici. Alors on est chez Lilou Ruel. Si vous la connaissez pas, c'est sûrement euh, la meilleure trébuneuse du monde. Bah oui. Voilà. On n'a pas Et peur de dire ça. On n'a pas peur de dire ça. Et elle vient d'ici. C'est ici que tout a commencé. Elle est française. C'est incroyable. Et aujourd'hui on est chez elle. On va voir. Euh, on va faire un tour de ses meilleurs spots. Ouais. Alors là on a euh, ce qu'on appelle un trampoline dans le jardin. Dans le jardin. Ouais. Je voulais dire dans le jargon. Oui. Dans le jardin, dans le jardin. Alors cool. là moi j'ai vu un. Elle a déjà traversé ce trampoline, je crois, ouais. et elle a atterri ouais, en plein en dessous. Hein. Voilà. Attends, attends, parce que elle nous a dit qu'il y avait une piscine. Et oh ça, oui Ça, c'est dans la tête. Vous voyez ce beau t-shirt Et ben, bah, il est exclusif. On peut le retrouver que dans les jams. Donc, euh, venez nous voir et vous pouvez l'avoir. voir est sur Internet, euh, il n'est pas disponible. Tous les week-ends, il y a des jams, les gars. Vous regardez sur notre site et vous pouvez retrouver toutes les jams. Dans toutes les villes de France. Non, je déconne. Les plus grandes. Les plus grandes villes. Tranquille. Là, avec vos blettes paumées là. <rire> Calmez-vous. Mec, c'est extraordinaire d'avoir ça dans ça... oh. Il n'y a pas de fond. Oh. <rire> Oh, oui. Ah, mais, notre emploi. mais non, emploi Attends, mais ça part en session ou c'est comment là? Vas-y, pardon, c'est ton moment. Ah non, il m'a fait pardon! Allez, <rire> <rire> <rire> <Et Philippe. rire> Je vais pas vous mentir, ça part en gros couscous des îles. <rire> La tête de ma mère. Eh <rire> hey, les gars, on va faire hey. un couscous. Mais mais en fait, on va tous devenir rebeux là-dedans. <rire> C'est pas possible. <rire> <rire> Seven Morito, couscous. Mais là les gars, chez Lilo. Mais non, ouais, frère, ça part. Faut savoir chez la Wheezy euh, le couscous je crois que c'est un des meilleurs plats Ah A ouais, chaque fois, on, je... quand on a fait une grosse journée de training ou un truc comme ça C'est toujours couscous, mais le couscous, oh, okay. mais ah, c'est une dingue, hein. Si vous êtes d'accord, euh, mettez-le en commentaire tu... en fait. ouais, ouais, ça, Je j'ai je <rires> j ai... J ai même quoi Attends, y a un rapport avec le pain de, de... Attends, attends, tu fais ah, quoi, frère ouais, <rires> <rires> <rires> <rires> un... Et... Attends, attends <rires> Le débat de la soirée, c'est Lipton ou Seven up Moi, je sais pas vous, bon, les gars, mais Seven up, up. Morito, tu vois, il y a un petit y a, y a un truc. Mais Lytton, Lytton c'est quoi C'est une tonne citron, trop vert <rire> Il y a quelque chose. En vrai, il y a quelque chose. On va goûter dans ces beaux verres à whisky. Lytton, <rire> c'est quoi ce bordel là C'est quoi ce délire là hein C'est -ce le moustache Non Non, mais très mais euh... <rire> mais mais... Ouais, gentil. Ouais. <rire> <rire> le sommeil m'a aspiré tellement fort Et hey Louis on te voit plus trop dans les vidéos T'es blessé ou quoi Est-ce que je suis blessé Très bonne question Oui je suis blessé depuis euh, ça va faire deux semaines là et j'ai une entorse à la cheville et ça se répare pas ah oui. Du coup euh, je sais pas quand est-ce que je serai de retour mais c'est pas pour tout de suite apparemment bu, ouais. ah, Attends attends on regarde on regarde C'est chill. Oh, et là il y a l'autre roof gap. Celui-là fait chauffer un peu quand même. Il fait euh, 17 pas contre bas. Et on est en train de nettoyer l'élan, de travailler la réception. Là Mathieu il est en train de mettre un tas de gravier pour que la réception soit assez chill. Le roof gap il est parfait, mais l'atterrissage c'est les... les cailloux et genre le sol il est bien dur. Mathieu il est en train de faire une bonne récepte. Et je pense qu'il va l'envoyer vu comment il est à l'aise à chaque fois. En routine. 一 C'est un moyen d'être créatif et de faire une bonne ligne à plusieurs. Peut-être un petit plan drone parce que ça peut être visuel mmh. si on voit plusieurs personnes bouger. Éclaté, Incroyable! <rire> oh, cette sensation de désactiver son cerveau, de courir là, tout est flou, mais t'es tellement focus, c'est incroyable! Ah oh yes! Oh il, oh, il est trop chaud, il est dans une bonne période le Jerem là. Bon, là, on a fini le training, ce qui fait trop chaud. On ne peut pas training sous 38 degrés. On va aller essayer de se, de se baigner à un autre spot. On arrive à un petit spot qu'un un des abonnés nous a conseillé. Donc je pense qu'on va se baigner là. Et après aller voir un autre spot qui est dans la ville de Beau-de-Provence. C'est un vieux château et peut-être qu'il y a moyen de faire du parcours. Oh, Maroc, hein. tout juste repartir en trip et euh, quand on roulait on s'est rendu compte que le van il faisait des bruits un petit peu bizarres alors qu'on vient de le réparer du coup on va voir ce qui se passe. Ouais. Le van en ce moment c'est vraiment tous les jours j'ai l'impression, il... je sais pas ce qui se passe mais il prend vraiment très très cher. Et Pourtant euh, on n'a pas l'impression de lui en mettre trop dans la gueule mais il bon, et... y a un espèce de bruit bizarre à l'arrière de, de, de, du van. La roue arrière est ah ouais le van il est en train de canner le pauvre. Il a pété comme Il est là le van, il, fait... il est dans notre cœur Et il est en train de couiner le truc carrément. Mais là, là, il y a un bruit là. Putain mais je suis pas assez fort. Qu'est-ce qu'il fait là Le van, on va l'emmener au bout. Au bout du bout. On a changé les freins truc. et on doit rechanger un truc. C'est comme les blessures, il euh, y a des déséquilibres partout là. En même temps, quand on a fait l'Espagne, l'Italie, on lui a fait bouffer tellement de kilomètres. Euh, je pense qu'il était pas prêt à ça, donc euh, c'est normal qu'il est comme ça maintenant. Bizarre, maintenant, on ne connaît rien. <rire> ouais, je pense qu'il faut changer le filtre là. <rire> en remis connaissant, euh, ouais, on va dévisser les boulons. Mais on va rien changer du tout On sait rien faire. Et en plus hier Mathieu, il a, il a fait une dinguerie. Le van il touche ah plus le sol. Euh, mec, ça, pas ah, le attends, attends deux secondes, essayer... mets le frein en main, on va Allez. essayer de le soulever. 3, 4, 4, 5, 5. 2, 1, vas-y. Let's go C'est bon ça roule C'est bon, ça roule C'est reparti En fait le van il était calé par une barre qui était en dessous. Il a reculé dans le vide genre pff, un truc tout bête. Tu vois. Mais non, c'est pas bon ça. Elle est dévissée la roue. Oh les gars. là là là là, mais ça en finit jamais <rire> On essaye de faire les experts et en fait on n'y connaît rien du tout. Du coup bah on dit n'importe quoi. Ouais, vrai, <rire> Je suis sûr, regarde, viens, voir. écoutez, écoutez. Ok, okay. okay. okay. Il ouais, y a un truc les tout gars, le vous droit, allez pas me la faire as tapé plus fort tout le côté droit il est niqué Putain on est quand même en train d'essayer ouais. de faire un diagnostic en tapant sur les, les pneus Je sais pas vraiment quel genre de garagiste ferait ça mais, mais bon nous on le fait en tout cas Romain il, euh, il a repéré un petit garage sur la route et on va demander au garagiste euh, pour voir ce que c'est On espère qu'il va nous dire euh, oh mais c'est juste euh, le petit boulon là, il va resserrer et on va repartir ouais. Côté là bah, ouais, On pense que c'est celui là et les.. les... Ah oui soit c'est le témoin qui touche à... au disque Ou hein. il y a un gravier dans la roue Ok bah merci beaucoup en tout cas grave ouais, bon, bon, bon, On est à 8h Bon là on ressort de chez le garagiste et, Du coup il a regardé la roue et apparemment elle était, elle était desserrée en fait Du coup il nous a dit qu'à tout moment en fait elle aurait pu partir Et nous hier on le disait un petit peu en rigolant Et au final ça aurait pu arriver ça fait un peu froid dans le dos, mais du coup, c'est bon, il a, il a resserré la roue et là on est reparti. Ça continue. Ça continue le road trip. Let's go! Aujourd'hui, on est au bout de Provence parce qu'on a repéré sur Google Maps qu'il y avait un château et on a l'impression qu'il y, y a de quoi faire du parcours. Du coup, on va aller visiter un peu tout ça. <rire> en vrai, c'est grave cool ce genre de village parce que ça nous apprend à bouger dans un environnement différent. Genre. Euh pas les mêmes spots qu'en ville quoi, du coup c'est stylé Mais dans ce genre de, de village il y a vraiment beaucoup de trucs à faire Là j'ai trop hâte qu'on découvre des petits spots et qu'on training là, ça va faire plaisir C'est le petit secret de cette Hop là C'est marseille bébé, ouais ouais ouais